Salut c'est Martouf, bienvenue dans ce merveilleux décor du lac de Neuchâtel. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'artisanat industriel. Alors c'est pour vous expliquer que nous sommes dans une période où la fabrication d'objets est en train de changer. Alors déjà, on va revenir sur quelques petites bases. Qu'est-ce que l'artisanat L'artisanat c'est tout simplement le fait qu'une seule personne à la maison construise un objet. Du début, à la fin. Ensuite, on est passé à la Révolution industrielle. Il y a des gens qui se sont dit, ce serait plus efficace si, tout d'un coup, au lieu d'apprendre la fabrication d'un objet complet, ben, une seule personne euh, serait capable de juste tourner un boulon. Clac, clac. C'est ce qu'on voit dans les films de Chaplin, là, la Révolution industrielle. Clac, toute la journée, il tourne un boulon. Ça devient un élément d'une machine. Alors pour ça, il nous faut tout d'un coup beaucoup de monde et chacun fait sa petite activité. Il est très spécialisé, et donc. On peut faire des choses très complexes, mais en apprenant euh, très peu de choses aux gens. Et du coup, cette organisation a tout changé. Parce que vous ne pouvez plus être à la maison, tout seul. Il vous faut être tous au même endroit, dans une usine. Alors on invente l'usine, on invente ce, ce lieu où ben, il faut se déplacer pour aller de son domicile à son travail. Du coup, on invente tout ce qui va avec les transports. Et puis surtout, euh, dans cette révolution de la société, ce qu'on invente surtout, c'est qu'il faut être riche. Pour pouvoir se payer une usine en entier c'est tellement colossal par avant on se payait juste quelques petits outils ça allait mais là se payer une usine il ben, n'y a plus que les riches qui peuvent le faire du coup on crée deux classes ça va être que marx a terrorisé la lutte des classes la politique de tout ce qui est 19e 20e siècle là on a des riches qui se payent des usines qui emploient des moins riches ou des pauvres des prolétaires qui sont là juste pour louer leur force de travail et ce sera toute la politique du 20e siècle. Alors j'ai l'impression que maintenant on a une manière de créer des objets qui va changer et j'ai l'impression que ça va aussi changer toute la manière dont s'organise la société. Alors par exemple je parlais d'artisanat industriel. Pourquoi artisanat industriel C'est les deux choses ensemble. Parce qu'on va revenir à une forme d'artisanat mais pas la même. On va être dans une forme plutôt industriel. Alors pourquoi l'industriel Parce qu'on va garder les machines. Et pourquoi artisanat Parce qu'on va revenir sur une personnalisation. On sera plus sur un objet de consommation de masse. On va revenir sur une personne peut tout faire du début à la fin. Et ça, ça va révolutionner passablement de choses. Alors on va voir un peu ce que ça révolutionne. On pourra revenir sur la personnalisation. Tout d'un coup, on va avoir un financement qui va être totalement différent. Je pense qu'on pourra parler de financement par les foules. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. La notion même d'entreprise peut passablement changer. À quoi sert une entreprise Finalement, c'est un peu issu de cette histoire d'usine. Là, j'ai l'impression qu'on va aller plutôt vers des communautés de co-créateurs et on ne sera plus vraiment dans ce style entreprise dont on a l'habitude. Alors, pour revenir, pour qu'un objet actuellement soit fabriqué, qu'est-ce qu'il nous faut Il faut une usine, et ça coûte cher, donc qu'est-ce qu'il faut Il faut que ce soit une grande masse, et il faut qu'on puisse en plus l'avoir en magasin. Alors, l'avoir en magasin, il faut s'assurer que ce soit bien vendu. Puis, Pour l'avoir en magasin, il faut dire qu'il se trouve au magasin, donc il faut faire de la pub. Donc ça, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Et le web a déjà révolutionné passablement de choses dans ce domaine-là. Il existe des sites comme Groupon qui permettent de regrouper des commandes, qui permettent de se mettre ensemble pour pouvoir faire du gros. Il y a aussi des manières de, de faire de la publicité, d'avoir n'importe qui peut avoir une petite, un petit site web qui présente tout, euh, tout son magasin alors que finalement euh, on n'est pas pignon sur rue, c'est beaucoup moins cher. Et il manque encore un truc que le web n'a pas révolutionné, c'est la manière de fabriquer les objets. Et c'est justement ce qui arrive et ce qui va tout révolutionner. Parce que on a des outils très intéressants qui arrivent, comme l'imprimante 3D ou la découpeuse laser. Alors c'est ce genre d'outils qui arrivent. Alors qu'est-ce qu'une imprimante 3D Dans le monde occidental, tout le monde a chez soi une petite imprimante. C'est ce que c'est qu'une imprimante pour déposer... Sur du papier, de l'encre, on peut imprimer des photos, du texte, et avec ça, c'est un outil d'impression universelle. Ce qu'on n'avait pas du tout quand on faisait de la typographie ou plomb, ce genre de, de choses qui nous paraissent maintenant tout à fait anachroniques, alors que c'est pas si vieux. Et puis, euh, l'imprimante 3D, alors, euh, ça fonctionne comment C'est quoi Eh bien, euh, c'est euh, la généralisation à la 3D. Donc ça peut permettre de, non plus de faire qu'une impression à plat, mais une impression avec du volume. Ça permet de créer des objets. Donc la plupart du temps, ça se fait avec du plastique. C'est un peu comme quand on prend, pour ceux qui connaissent, un pistolet à colle. Ça chauffe des bâtonnets de plastique. Et puis on peut s'amuser, euh, plutôt que de coller juste quelque chose, on peut faire des formes, on se déplace comme ça. Alors l'imprimante 3D, c'est ce qu'elle fait. Elle dépose des petits points de matière, comme ça, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, et il se colle entre eux et ça donne un objet. Alors on peut faire ça avec beaucoup de matières différentes. Par exemple, il existe des imprimantes 3D en chocolat. Donc il y a des pâtissiers qui aiment bien faire des sculptures en chocolat et les, ils en font un modèle numérique 3D informatique. Et hop, ils impriment ça. Et c'est fait. Alors ça se fait aussi dans la médecine. On commence à voir maintenant des organes qui se fabriquent avec des imprimantes 3D. ça, ça paraît assez hallucinant. C'était de la science-fiction il y a quelques années, et maintenant c'est la réalité. Il y a un type qui se balade avec une vessie qui a été construite avec une imprimante 3D. On prend des cellules souches, on les pose comme ça, sur un substrat qui a la forme de... de l'organe qu'on aimerait, et hop, il se construit une véritable vessie. Alors après, la prochaine étape ce sera de faire un cœur, c'est probablement ce qui va arriver d'ici peu. Et on pourra peut-être, ben, dès le moment où on a un organe qui fonctionne plus, hop, on l'imprime, on le change, et c'est fait. Ça paraît tout à fait hallucinant. Alors ce qui est le plus courant maintenant, c'est quand même plutôt le plastique. Donc, on peut créer des petits objets. On peut se créer une nouvelle coque d'iPhone avec... Euh, un, ...une imprimante 3D, ce genre de choses. Et ça, ça arrive. Mais le plus courant, en fait, c'est très impressionnant l'imprimante 3D. Mais l'objet, l'usine, cette mini-usine la plus souvent utilisée, c'est la découpeuse laser. Moi, je me souviens de mon apprentissage d'électronicien dans lequel on devait limer des plaques frontales pour mettre des boutons d'appareils et c'était super long et on devait faire ça aux dizaines de millimètres, c'était vraiment pas pratique. Maintenant alors je programme mon modèle sur informatique, je dessine ce que je veux, je pose une plaque de plexiglas et on a un petit faisceau laser qui va venir tout découper, tout ça et ça découpe plein de sortes de matières différentes. Le plus courant c'est quand même le plexiglas. Et alors ce sont des outils qui, comme ça, sont, arrivent à des prix abordables et on peut avoir une usine à la maison. C'est aussi ce qui change, c'est qu'on n'a plus besoin d'être riche pour avoir une usine. Et on peut pousser le concept encore plus loin, parce qu'il existe euh, des sites comme Shapeways ou Ponoco qui permettent d'envoyer ces descriptions numériques chez eux et ils nous retournent l'objet qu'eux ont créé avec leur usine. Donc finalement, il n'y a plus besoin d'être riche. C'est suffit d'avoir un accès aux moyens de production, on n'a plus besoin de posséder les moyens de production. Et ça c'est un peu là-dessus que je dirais que Marx s'est planté. Parce qu'il disait que la révolution allait arriver, il fallait que les, les prolétaires soient propriétaires du moyen de production. C'est ce a donné le communisme. Et finalement, on n'a pas besoin d'être propriétaire, il suffit d'y avoir accès. C'est tout à fait différent. Et alors, si on n'y a pas accès, ou si il existe, on n'est pas obligé d'envoyer chez Pouet, on n'est pas obligé d'être propriétaire non plus, il est possible également de jouer dans ce qu'on appelle les fab FabLab, c'est une espèce de petit laboratoire dans lequel on met en commun ce genre d'outils, et euh, on va collaborer, travailler ensemble, on va euh, bidouiller, hacker les choses. Donc hacker, ça veut vraiment dire bidouiller dans le bon sens du terme. Et puis... Euh, avec ça, on crée un espace de co-créateur. Alors tout ça, c'est des idées qui nous viennent en fait du monde du web. C'est toujours là qu'il faut aller voir. Dans le logiciel, on développe maintenant euh, du logiciel open source. On développe dans, avec des communautés. On développe tout ça ensemble. C'est des choses qui n'existent pas vraiment dans le monde du, des objets. Et tout ça, c'est en train d'arriver. Donc on est en train, avec 20 ans d'expérience du monde du web, on va tout d'un coup l'appliquer au monde physique. Et ça... C'est là la véritable révolution. Donc les Fab Labs, on peut y aller, c'est ouvert à chacun, il y a des endroits, il y a plusieurs régimes. On peut aller à un endroit free lab, c'est totalement libre, ouvert, on peut y aller, c'est gratuit, il faut juste amener sa matière et on fabrique ses objets. Ensuite, on peut réserver des moments donnés pour aller plus précisément se réserver, faire sa petite production personnelle. Là, on paye juste les machines pour les rentabiliser. Donc, euh, ces Fab Labs sont en train de, de s'aimer un peu partout. J'ai été en visiter un juste à côté de mon bureau. Ça existe tout proche, c'est ça qui est assez marrant. Et là, euh, plein de gens viennent, ils essaient de tester, voir ce qui existe, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces nouvelles techniques. Et c'est un endroit très créatif, et c'est ça qui change aussi. On arrive dans un monde de collaboration, de créativité. Et là, on n'a plus l'habitude, parce que dans le monde industriel maintenant, c'est plutôt la, la concurrence, il faut se cacher, il ne faut pas que les autres voient ce qu'on fait. Tandis que là, on, on travaille ensemble. Et ça, ça change pas mal de choses. Alors, je disais, no, notamment, euh, la manière de financer tous ces objets change. Parce que, dans un monde industriel, bah, vous allez euh, faire une start-up. Et puis, euh, vendre des parts de votre entreprise. Ou alors, aller dans une banque, faire un emprunt bancaire, si vous n'êtes pas riche. Comme ça vous serez riche, mais après finalement, on, on doit payer trois fois plus cher avec un crédit bancaire. On se fait arnaquer comme ça par un banquier qui euh, a tout pouvoir sur euh, qu'est-ce qu'il veut financer. Et c'est un peu comme ça qu'est organisée notre société maintenant. Mais là on découvre maintenant des nouveaux moyens qui, qui sont issus justement de, de ce monde du web, du, du monde du numérique. Où on finançait par exemple, pour financer un film, il a été inventé une technique tout à fait formidable. Le financement par les foules crowdfunding, on peut aller sur un site comme Kickstarter, on se dit alors euh, je propose un film, j'ai un bon scénario, je présente mon projet, je dis qu'il me faudra encore 5000 francs pour pouvoir réaliser mon projet, alors euh, je demande à tous les gens qui me sponsorisent et en échange ils ont droit à leur nom générique, ils ont droit à une casquette, un t-shirt avec nom du film, toute la reconnaissance de, du producteur, de l'équipe, du réalisateur et tout. Et tout d'un coup, on voit que ce genre d'outils qui étaient réservés au monde de la fabrication du numérique pour euh, des, des événements, des films, des livres, tout d'un coup, eh ben, ils sont utilisés pour fabriquer des objets. Et des objets, justement, souvent avec des fab labs, ce genre de choses. Si vous avez une bonne idée, vous arrivez à convaincre des gens. Vous faites une jolie vidéo, comme celle que je suis en train de faire par exemple. C'est très facile à faire maintenant. On arrive à convaincre quelqu'un, dit « Ben, j'ai un super objet à créer. » Il y a tout un exemple d'un type qui avait créé un aquarium spécial pour pouvoir mettre des pieuvres et des méduses, parce que c'est très compliqué à gérer. Et tout ça, ça n'existait pas dans le commerce. Il n'avait pas les moyens de le faire et il s'est dit « Hop, je me lance là-dedans, je demande s'il y a des gens qui veulent bien me financer. » Et en échange, plutôt que de dire je mets mon nom en générique et tout, ben je dis ben, voilà l'objet. Si tu mets euh, 1000 balles, tu as droit à euh, plusieurs aquariums. Ça, tout, tout dépend du prix de l'objet. Et ainsi, on peut se faire des précommandes. Et ça, ça change. C'est un détournement de, de, de, de, de Kickstarter, du fonctionnement du crowdfunding. Et avec ça, on arrive à faire des choses assez incroyables. Où finalement c'est une communauté de gens qui vont se dire eh ben moi ça m'intéresse moi je suis d'accord de mettre de l'argent pour ça et à plusieurs on arrive à faire quelque chose donc c'est une généralisation de ce que je disais il faut qu'on ait un objet qui soit suffisamment populaire qu'on ait suffisamment de monde pour le fabriquer mais en même temps on peut le fabriquer de manière personnalisée et en même temps ben on a déjà une étude marketing qui est faite pour savoir si ça va marcher ou pas on a déjà des gens qui sont vraiment intéressés donc avec trois fois rien comme argent on arrive à rentrer dans ce monde et tout d'un coup, on balaye tous les banquiers. La bourse, on n'en a plus besoin parce que c'est une manière de financer. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de vendre une partie de son entreprise pour ça. Et là, je pense que c'est ce qui va le plus changer dans cette nouvelle révolution industrielle. C'est pas forcément vraiment l'imprimante 3D. On peut toujours fabriquer les mêmes objets. Mais c'est surtout le fait qu'on va les financer autrement. Et puis on pourra le faire ça depuis chez soi, à la maison, donc du coup on révolutionne un peu les transports, on a plus besoin de se déplacer, on peut avoir sa propre entreprise chez soi, donc du coup on arrive plutôt sur les communautés de co-créateurs. Et on va arriver à faire des communautés de co-créateurs où euh, c'est plus la culture du secret, ça va être la culture de la collaboration, du partage, la culture du remix. On prend quelque chose on dit, ah ça c'est intéressant, alors je reprends le modèle numérique, et je le change, comme on le fait dans le logiciel libre actuellement. Et puis, euh, gentiment, ben on va arriver dans un nouveau monde. On va arriver dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et le modèle d'entreprise, là, il change totalement. Là, alors, euh, les communautés de co-créateurs, c'est tout à fait différent. Il y a certaines entreprises qui adorent dire, alors, on a tous, on a les meilleurs employés, les meilleurs dans chaque domaine. Mais ils oublient de dire, c'est les meilleurs qui ont bien voulu venir. Ce qui n'est pas forcément le cas. Si vous devez déménager à l'autre bout du monde, si ça ne vous intéresse pas de travailler pour eux, ils ne seront pas là. Tandis que dans une communauté, vous pouvez travailler chez l'un et chez l'autre, et contribuer, tester différentes manières de faire chez l'un et chez l'autre. Et là, on a quelque chose qui change vraiment. Alors, je vais terminer par une jolie petite phrase qui vous dit « Construis tes rêves » ou alors « Quelqu'un va t'embroucher pour construire les siens ». Et c'est là où... Le monde de l'entreprise va être totalement révolutionné ces prochaines années. Pour en savoir plus, alors vous pouvez venir sur martouf.ch. A bientôt